Et salut tout le monde c'est Chirel, alors on se retrouve sur Medieval Dynasty pour l'épisode de numéro 16 il me semble du Let's Play, mais ça va être un épisode un petit peu particulier, comme je vous l'ai promis quand on a parlé de la dernière mage, et ensuite, la vidéo que je vous ai postée de la deuxième partie du live où on n'était pas encore en version, dans la dernière version, hein, quand j'ai tourné le live. Je crois qu'on était à la 5.00 à ce moment-là, quand vous regarderez la deuxième partie du live qui est sur la chaîne YouTube. Donc là, dans cet épisode, comme je vous l'avais expliqué, on va regarder effectivement et on va aller dans le nouveau village qui a été mis sur la map. On va regarder ça. On va aussi aller à la grotte voir euh, les nouveaux minéraux euh, qui ont été rajoutés euh, dans le jeu et on fera effectivement quelques quêtes euh, si on a le temps dans cet épisode euh, ce que je voudrais faire aussi c'est euh, aller voir donc au nouveau village le prix des ânes alors j'ai des informations qui m'ont été données au niveau des ânes donc effectivement ils marchent enfin euh, ils sont beaucoup moins rapides que euh, que le cheval comme je vous avais expliqué, euh, et comme vous l'avez vu dans la vidéo de la mage, le développeur dit que l'âne euh, va pouvoir porter beaucoup plus que le cheval, euh, sachant que l'âne, par contre, sera moins rapide. Et j'avais posé la question de savoir, mais moins rapide, à quel niveau Parce que, bon, comme je l'ai déjà dit, euh, le truc, c'est que ben, ça nous soulage à nous, surtout au niveau de notre inventaire. Donc si l'âne porte plus que le cheval, mais est effectivement moins rapide, la question que j'avais posée était de savoir quelle était réellement la, la différence de vitesse, sachant que sans oublier que vos chevaux, vos, vos ânes pourront être attaqués par des loups et mourir. Et je vous avais dit, n'oubliez pas de sauvegarder avant de partir de votre village avec votre âne ou votre cheval. Donc euh, la réponse m'a été donnée euh, en commentaire, merci beaucoup euh, L'âne donc, va à la vitesse de Racimir, donc de notre personnage quand il court. Alors, ça peut être gênant, effectivement, si on est pourchassé par des loups euh, ou un ours ou autre, enfin, ce qui est prédateur dans le jeu. Euh, le cheval va aussi vite, mais ça ne l'empêche pas d'être attaqué et, euh, et de se faire tuer par les loups. Pendant que nous, on est tranquillement sur notre selle en train d'être protégé jusqu'à ce que le cheval tombe, là, par contre, ça sent mauvais. Donc voilà, la différence serait, donc effectivement, je m'en doutais un petit peu dans la vitesse, mais ce que je voulais savoir, c'est à peu près euh, la vraie différence de, de façon, si vous voulez, à euh, savoir euh, bah, si c'était utile plus les chevaux, ils portent moins, ou l'âne qui est moins rapide et qui porte plus. Euh, donc bah, la réponse a été donnée. Voilà, la vitesse de l'âne est euh, tout simplement la même vitesse que quand rassimir court euh, au niveau information aussi j'ai pu avoir euh, le prix des ânes alors euh, le cheval en tout cas il est euh, à je que je ne dise pas de bêtises le cheval adulte est à 9500 pièces d'argent le poulain est à 6650 pièces d'argent euh, donc, euh, on les trouve, Donc, vous le savez, à l'ESNICA, ou si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez. Et on m'a do donné le prix euh, des ânes, mais je n'arrive pas à retrouver l'information. Euh, J'ai des papiers un petit peu partout euh, sur mon bureau, bureau. c'est un, euh, un vrai problème. Donc, euh, en tout cas, il est énormément moins cher, je crois qu'il est dans les 2000 ou les 3000, mais de toute façon, on va aller dans les dans le village pour voir justement les ânes, voir ce nouveau village, qu'est-ce qu'il contient, les nouveaux vendeurs, qu'est-ce qu'ils vendent, etc. Donc c'est vraiment, on va se focaliser là-dessus dans cet épisode, et on va aussi aller à la mine, voir les nouveaux minerais, et puis si on a le temps, ben, on ira euh, faire des quêtes, euh, je ferai la quête d'Halloween hors vidéo, euh, parce que bon, euh, la quête du tir à l'arc, que moi je le fais à la lance, donc, euh, une fois que j'aurai validé la quête, bah, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On continuera au niveau du Let's Play euh, d'Halloween. Ce que j'ai aussi l'intention de faire, et on en avait parlé, l'hiver est passé, euh, c'est de faire un autre champ. Alors, j'avais dit que je ferais un grand champ, si vous vous rappelez euh, et si vous suivez le Let's Play. Sinon, je vous invite à le suivre. J'ai un petit peu changé d'opinion. Je vais faire un champ de 5 par 5 de lin, qui va donc me demander 25 engrais. Et ensuite, je vais faire un, un champ de 6 par 5 avec une ligne de chaque euh, légume qu'il y a. C'est comme j'avais fait dans, dans mes parties avancées. Donc, je vais faire une ligne de chou, une ligne de carotte, une ligne d'oignons, une ligne de seigle, une ligne de blé, une ligne d'avoine, une ligne de betterave. Le blé, je le mets entre parenthèses. Peut-être que plus tard, je ferai un autre champ qu'avec du blé. Euh, mais voilà, en tout cas, vu que la, on a la, la couture qui est débloquée. Euh, je pense que le lin quand même est important euh, ensuite on regardera aussi euh, au niveau de la nourriture qu'on qu va prendre sur nous parce que un petit conseil aussi c'est que quand il va y avoir un changement de saison maintenant on a énormément besoin d'engrais et quand on n'est pas en partie avancée qu'on n'a pas les cochons de façon à nous faire de l'engrais euh, on est en train de miser euh, sur la, la pourriture des, des, des aliments dans notre stockage de nourriture donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une astuce, c'est que la veille d'un changement de saison, prenez sur vous euh, la nourriture qui n'est pas loin de pourrir en fait, et vous êtes sûr qu'au changement de saison, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir pas mal de pourriture alors que ça met plus de temps à se faire dans le stockage de nourriture. Ça c'est une autre astuce à savoir. Donc on vérifiera aussi où c'est qu'on en un petit peu de la nourriture, il faudra aussi au niveau de la couture qui ramène quand même pas mal d'argent, il faut le dire. Et on a énormément de fourrure, ce sont les bottes de fourrure. Donc on regardera ça si on a assez de sous aussi, il hein. faut voir aussi où on en est euh, au niveau de nos, de nos finances. Hein, parce que bon, le problème étant que le jeu a été corsé, tout le monde le sait, on n'y reviendra pas dessus. Donc on essaiera de débloquer les bottes en fourrure et euh, la gourde. Euh, ce que je voudrais faire aussi c'est le tour des ateliers pour mettre les outils euh, parce qu'ils les consomment euh, assez rapidement. Donc voir que tout le monde ait les outils euh, qu'il faut pour travailler. Euh, il va falloir que j'aille acheter des graines d'avoine de betterave parce que je n'en ai pas. Alors les graines de betterave se trouvent à Rolnica et les graines d'avoine, je ne sais plus où c'est, il me semble que c'est à Lestnica euh, que sont les graines d'avoine. Donc il faudra que j'aille en chercher. Parce que j'en ai besoin au niveau de la taverne pour faire des recettes avancées. Pour que mes villageois mangent autre chose que de la viande. Euh, donc euh, ça aussi c'est une astuce que je vous avais donnée. Variez leur la nourriture de façon à ce qu'ils soient heureux. On a un petit bébé qui est né euh, au niveau du village. Euh, donc ça va plutôt bien. Les autres ne se sont pas encore mis en couple. C'est démoralisant. Ils sont très durs. Très très durs. Mais bon on espère que ça va très vite se faire. Et qu'on les retrouvera dans le lit commun. Et là on dira alléluia Ensuite, euh, ce que l'on fera aussi, c'est euh, faire si possible une maison euh, avancée, c'est-à-dire un petit peu plus grande pour le couple qui a déjà un bébé. Comme ça, ça laissera la maison euh, où ils étaient pour pouvoir recruter d'autres personnes si besoin. Donc, il faudra qu'on fasse une autre maison euh, un petit peu plus grande de la, de la deuxième taille de maison. Euh, et ensuite, euh, faire un petit peu le tour des ateliers, rajouter les plumes aux chasseurs pour qu'ils en récupèrent. Je, je crois que je ne l'avais pas fait. Donc euh, voilà, c'est un petit peu euh, ce que je voudrais faire dans cet épisode, euh, voire dans le celui-ci et le suivant, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses là, que je voudrais changer, que je voudrais avancer. Alors euh, bah, écoutez, c'est parti! Donc là c'est la nuit, euh, on a ici euh, une quête au niveau de Lutodor. d'or. Alors Lutodor, on va lui parler pour monter notre diplôme, euh, le travail. C'est dur et sale, il aimerait travailler à la couture évidemment, moins 5, super, j'ai pris un moins 5 dès le départ. Alors il aimerait quoi J'ai perdu mon arc, euh, non, on ne va pas le faire. Je ne sais pas combien j'ai de pièces, donc je vais regarder ça tout de suite on a 1675 de pièces. On a quand même pas mal de choses à vendre. Donc on verra quand le jour se lève. Euh, et on va regarder un petit peu dans le stockage ce qu'on a. On a des fossis à vendre. On va aller aussi euh, donc, au niveau de la couture. On va regarder s'il lui manque rien. Donc elle a des bâtons. C'est bon. Elle a du cuir. Voilà. En tige de lin, j'en ai plus énormément. Euh, donc il euh, va falloir qu'on euh, regarde pour le champ, et on va regarder tout de suite au niveau de la technologie, pour débloquer ces fameuses bottes en, en fourrure. Alors, euh, ici, non, on a besoin de rien, au niveau de la forge. Alors, on m'a parlé aussi des carreaux en bois, euh, qui seraient rentables apparemment euh, à faire, donc ça demande des bâtons et des plumes, donc on va attendre un petit peu. Donc là on peut voir qu'on a les, les, les haches en cuivre, les ou en cuivre, mais bon pour l'instant on ne l'a pas. Donc ce que je voudrais c'est, alors ça c'est le... tout ce qui est en lin, moi je voudrais, pour évacuer la laine que j'ai, euh, faire des bottes en laine. Donc euh, la taverne, on a tous les plans sauf la soupe aux champignons. Euh, ça demanderait quoi, la soupe aux champignons de la viande, des champignons, bolettes les piottes, délicieux on peut le débloquer mais, euh, et ici, qu'est-ce qu'on a, les œufs brouillés on n'a pas les poules encore donc, euh, bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça au niveau de l'atelier panier à moyen euh, bol en argile non, je ne mettrai rien là-dedans la forge 2 euh, c'est euh, tout ce qui est avec les nouveaux minerais le bronze, euh, la hutte de couture de euh, alors c'est là que je vais pouvoir trouver alors j'espère que ça ne coûte pas trop trop cher non plus les bottes en four ça coûte quand même 500 il hein, euh, faut être honnête bon soyons fous alors ça demande de la fourrure et du cuir 16 fourrure 16 cuir euh, et le chapeau en fourrure je ne sais pas combien il se revend bon, il demande du tissu c'est un petit peu plus gênant la capuche en fourrure, euh, capuche en laine, capuche en fourrure, hein, du tissu de laine. Euh, ici, donc les bottes en fourrure. Ici, les bottes tout court, ça demande beaucoup plus de cuir. Euh, ouais, on va attendre un petit peu. On va, on, on va faire le tour de tout ça. Euh, les bouteilles d'hydromène et tout ça, on n'en est pas là. Donc, au niveau des technologies, si on fait le point. Donc, euh, on a 1327 points, donc on a le stockage ressources 2 qui est débloqué, mais pour l'instant, on n'en a pas réellement besoin, vu qu'on a deux stockages, un à la mine et un euh, dans le village, donc les deux cumulés, on a assez pour l'instant, on n'est pas overfull. Au niveau du pavillon de chasse, on a 669 points, et pour passer au pavillon de chasse 2, il faut 2500 points, donc on a largement le temps euh, de euh, voir tout ça. Donc, l'arclon, ici, c'est dans la cabane de pêcheurs. Ensuite, euh, au niveau des cultures, de l'agriculture, on a euh, 168,2 points. C'est très important, les virgules 2 Et euh, donc, on a le poulailler qui est débloqué. Il euh, faudrait regarder à combien est la poule, euh, mais je pense qu'il va falloir qu'on construise le poulailler. Et donc, on revient dans l'artisanat, l'atelier 1, la forge 1, la hutte de couture 1. Ok, on a débloqué l'atelier 2, la forge 2, la couture 2. La taverne 2, il nous manque quelques points encore. Donc, on va regarder au niveau de notre gestion mon année pour faire un petit peu le point. Donc là, tout le monde est heureux, sauf euh, Naoja, mais on l'avait recruté euh, lors du live, tout à la fin du live. Donc... Euh, le temps que la demoiselle s'habitue donc j'ai mis un artisanat alors vous allez me dire ah, tu voulais que des trois ouais ben j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé ou alors je vais trouver maintenant je sais pas euh, en me baladant donc on a un petit bébé qui est né moi au niveau de mon épouse il moi donc on est parti pour faire un bébé hein. maintenant on attend que ça se fasse on se réveillera un matin elle aura un joli bébé dans les bras donc euh, voilà comme ça je vais pouvoir recruter c'est de recruter deux autres personnes avoir que à voir parce qu'à chaque fois qu'on recrute les taxes coûtent cher alors au niveau des maisons donc des habitations ici donc il faudrait faire une maison un petit peu plus grande pour qu'il soit mieux euh, mais bon ça ne urge pas euh, au niveau de l'abri à bois, abri d'excavation tout est pris, c'est bon, on est bien alors on a par contre le pavillon de chasse qui est endommagé donc il va falloir le réparer les cultures, la grange est endommagée pourtant j'avais réparé euh, ici, au niveau de l'artisanat, donc ils sont deux à l'atelier Personne à la taverne, moi personnellement je vous l'ai dit, je préfère moi-même faire les plats Et au niveau des stockages, euh, ben, on n'est pas trop mal, euh, donc tout va bien de ce côté là euh, Alors au niveau de la map, donc nous avions une quête dans notre village qui est celui qui nous a demandé l'arc, mais je ne vais pas la faire. J'ai la quête d'Halloween, mais ça, je, comme je vous l'ai dit, je la ferai hors vidéo. Là, ce qui nous importe, c'est d'aller à Tuk, Tukki, le nouveau village, pour essayer de voir ben, comment il est fait déjà. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ce village est fait. Bon, je pense que ça va ressembler aux autres. Euh, quels sont les PNJ qui y sont euh, qu Est-ce qu'il est qu est qu y a des vendeurs Qu'est-ce qui se trouve dans ce village Je suis très curieuse. Donc, on va y aller y faire un tour. Mais je pense qu'on va attendre que le soleil se lève pour ça. Donc, je vais mettre mon petit point-clic ici. Voilà, et on va aller faire un tour à Tutki. On va y aller en passant par Baranica et Branica. Comme ça, au niveau du stockage que j'ai là, à côté de la mine, je pourrais aller voir avec vous dans la mine les nouveaux minéraux. Et on enchaînera avec Tutki. Voilà, allez go, c'est parti. Mais on va attendre qu'il fasse ce jour. En attendant, on va faire un petit peu le tour des ateliers pour voir si il ne manque euh, pas d'outils à nos PNJ. Alors bien sûr, excusez-moi, mon chat parle toujours, vous le savez, vous la connaissez maintenant. Hein, dès qu'elle m'entend parler, à croire qu'elle sait que, que je fais une vidéo. Voilà, on va ramasser quelques petits champignons. Parce que si on vient à débloquer pour la taverne euh, la recette de champignons, autant en avoir. On ira, on ira voir aussi si on a de la pourriture. Ça fait beaucoup de choses à aller voir d'un seul coup. Mais bon. Hop. Ah, j'en ai oublié un. Hein. Tête de linotte, chirelle. Allez, hop. Donc, je veux aller voir... Alors, ici, déjà, on va aller voir si on a de la pourriture euh, ici. Euh, alors, au niveau des graines, j'ai fait un petit peu le point... Euh, il nous manque donc euh, au niveau des graines, il nous manque, euh, je ne sais plus où je l'ai noté, mais j'ai fait le point au niveau des, des graines. Il faut qu'on aille acheter donc de l'avoine, il faut qu'on aille acheter des graines de betterave que nous n'avons pas. Euh, enfin, voilà, essayez de trouver, bon des graines de l'eau on en a assez pour faire un grand champ, l'engrais on en a assez aussi. Euh, si on fait les champs comme on a dit, on a 13 de pourriture, donc on va le prendre sur nous. Tout, on va la faire tout de suite comme ça, euh, ça sera fait en attendant qu'il fasse jour. Alors, on va faire. Alors, et voilà, on a pu en faire qu'un. Oh, C'est super. On a 13, on a fait un. Alors, eux, on va lui mettre l'engrais, le petit engrais supplémentaire. Alors, on va aller euh, dans notre euh, hop, stockage qui est ici. Alors, il faut que je pense apprendre à manger pour aller là-bas, parce que moi, je pars toujours, euh, voilà, euh, avec euh, les mains dans les poches. Donc, ça, c'est pas bon, faut pas. Donc, alors, tiens, ils m'ont fait des lingots de fer, hallucinant, hallucinant, ils m'ont fait des lingots de fer. Je leur ai pas demandé, hein. Donc, pas la peine, alors, euh, de, euh, comment dire, avec la mage, pas la peine d'aller sélectionner, de faire des lingots en fer. Pourquoi pas Il faudra regarder ça euh, au niveau de la. On va regarder ça au niveau de la forge. Donc euh, ici, je vais prendre tout euh, ce que je veux vendre. Alors euh, le maillet en fer, je vais en prendre un. Je vais le mettre au... à la forge justement. Euh, et on va regarder euh, au niveau du chasseur. Alors là, j'ai plus rien à, à vendre. Non. Alors les lances en bois, celle-là, je la vends aussi tout ça c'est à vendre. La gourde, non. Qu'est-ce que j'ai sur moi qui m'embêterait pour me, qui me prend du poids pour rien Les baies pas mûres, on peut les vendre. La viande rôtie, la pourriture, on a dit qu'on allait regarder. La pierre, par contre, je vais peut-être la laisser là. Euh, les bâtons, je vais les laisser là. Euh, tchou tchou. La viande rôtie, là, attention, je me suis empoisonnée, mais en buvant de l'eau, j'ai voulu tester, Vous vous rappelez, je disais, il faut que je teste si on s'empoisonne avec la viande. Donc, ils avaient dit que c'était 13% euh, où on pouvait s'empoisonner en mangeant de la viande. Or, c'est bien avant parce que là, en mangeant dans l'épisode précédent, la viande à 25%, je me suis empoisonnée. Et en buvant de l'eau, c'est rentré dans l'ordre. Je n'ai pas eu besoin de prendre du millepertuis. Donc, euh, écoutez, alléluia, comme on dira. Donc là, ici, je ne pense pas que j'ai autre chose à vendre. Les torches, je les garde. Tout ça, je garde le tissu en lin, je le garde. On va aller voir euh, au niveau euh, du stockage de nourriture. Alors déjà, soyons logiques. On va aller voir si notre euh, bûcheron a de quoi travailler. S'il a une hache ou pas. Ouais, il en a 5 donc c'est bon, il peut travailler. Euh, alors, je voulais aussi... Ça fait beaucoup de choses dans ma tête, là. Vous n'avez pas fini de m'entendre dire eux. Tant pis pour ceux que ça gêne. Euh, donc, on va aller dans les bâtiments. <coughs> Excusez-moi, je m'en étrangle. On va aller euh, au niveau de la chasse. F. Il faut qu'on répare aussi. Donc, ici, au niveau euh, voilà, de ça. Donc euh, Pas d'outils. C'est pas le chasseur que je veux. Pas d'outils comme ça. Il a de l'arc de et des flèches. Qu'est-ce qu'il me dit Alors, je voudrais quand même qu'il me ramasse des plumes. Donc, viande, euh, plantain, on va descendre. 5, pertuis 5. Viande, on va descendre un peu parce qu'on en a pas mal. Et on va lui demander de nous ramener des plumes. Voilà. Je pense que ça, c'est bien. Comme ça, on aura un petit peu plus de plumes. Ça, c'est fait. Donc, le chasseur me dit qu'il ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas d'outils. Alors, est-ce que c'est la quête qui me pose un problème Je ne peux pas vous dire. Parce que si on va à la cabane du chasseur, il a bien des arcs, un arc et euh, tout ce qu'il faut. Ah, c'est peut-être un couteau qui veut... C'est peut-être un couteau. Alors, attendez. Euh, est-ce que j'en ai dans mon inventaire Non. Donc, je vais en fabriquer un vite fait. Est-ce que j'ai l'opportunité euh, de trouver C'est pas ça. J'ai pas la torche équipée. Oh là là là là. Torche. Ouais, mais elle, va, elle va mourir, ma torche. Elle est là pourtant. Hein Alors. C'est un couteau qui lui manque, je pense. Hein oh là là, faut qu'on répare, faut qu'on répare, faut qu'on répare. Alors. Euh de la paille alors paille on va tout prendre hein, on, on reposera on va reprendre un, un maillet je vais prendre euh, de la pierre je vais en prendre euh, je ne sais pas euh, j'en je prends 10 accepter je prends des bâtons on va tout prendre et on va se faire euh, donc euh, hop, je vais me prendre une torche. Euh, D. Non, je n'en veux qu'une, mais c'est bon. F. Ensuite, je vais me reprendre un maillet pour moi, parce que, bon, on va mettre l'autre ici. Alors. Pourquoi j'ai une faux qui est, qui est, qui est instaurée sur mes, mes raccourcis, alors que pas du tout Du tout, du tout alors, on va aller donc là-bas dès qu'il fait jour. Au niveau des quêtes, donc, histoire du nigoste, hein, il faut qu'on aille récol euh, récupérer euh, les dettes euh, des autres villageois, de Carolina, Irmina et Théobalt. Au niveau d'Halloween, ça je la ferai hors caméra, hors vidéo, parce que bon, c'est assez répétitif et Donc, Et au niveau des quêtes principales, on attend notre héritier qui est en cours de route. Hein, on va laisser notre épouse le temps de, de, de faire ce qu'elle a à faire. Donc, euh, la faucille a été équipée. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais, bon. F, on va te mettre là, le marteau. Et on va euh, réparer. Donc, on équipe notre marteau. Et on va réparer ce qui est cassé. Parce que sinon, ils vont ne pas être heureux. Pourtant, je l'avais fait dans le l'épisode précédent et je n'ai pas reouvert le jeu depuis donc est-ce qu'il y a d'autres choses on avait vu qu'il y avait quoi la cabane de chasse il me semble qui est abîmée donc on va lui faire des couteaux et là il y a un deux qu'est-ce qui lui manque à lui Il a bien un arc dedans et des flèches. Par contre, il n'a pas le couteau. Voilà. Donc, on va essayer de récolter quelques petits bâtons là avant de partir. Histoire de, de, de lui faire des couteaux. Alors, le jour se lève, c'est bien. On va pouvoir partir là-bas. juste que je trouve quelques bâtons alors la nuit hein, on y voit que dalle alors combien je peux lui en faire là 3 ben, je pense que ça ira hein. Trois couteaux et on va lui mettre euh, notre bûcheron il a des haches c'est bon il faut qu'on mette un marteau au niveau de la forche l'atelier on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont Et puis, on ira directement au village, là-bas. Pour regarder tout cela, alors, on va lui mettre les couteaux. Alors, hop. Voilà, donc là, il a des couteaux. On verra si ça résout le problème. On va le regarder. Gestion. Euh, bâtiment. Pavillon de chasse, c'est bon. C'était bien les couteaux qui manquaient. Ok. Ok. Bon, go Alors, euh, je vais pouvoir ranger mon maillet et je pense de mon côté. Alors, euh, le champ on verra après. C'est pas le plus urgent pour le moment. On va regarder au niveau de l'atelier s'ils ont encore assez de choses ici. L'argile non 35, des bâtons 153. Ok, je pense qu'on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. On va regarder la pourriture aussi, pardon. On va regarder au niveau de la pourriture. Euh... Voilà, les mouris, je ne les avais pas pris sur moi. Euh... Les champignons, machin, truc non plus. Donc ils n'ont pas pourri au changement de saison. Par contre, toute la pourriture que j'avais, c'était ce que j'avais sur moi. Donc vraiment, faut le prendre sur soi. Bon, on va changer euh, d'arme. Est-ce que j'ai mis mes lances Non, je n'ai pas pris mes lances. Hein. J'en ai pris qu'une. Euh, hop, on va aller chercher les lances. On va ramasser la petite pierre là, le bâton. Pas perdre de temps non plus pour en crafter. On fait un petit peu le ménage devant le village devant, derrière, on ramasse il faut qu'il soit quand même content ça va nous permettre de faire bon ses couteaux en pierre on verra après au niveau de euh, du champ hop euh, c'était bien ici que je voulais aller. Je ne sais plus. Euh, <coughs> non, c'était dans mon stockage que je voulais aller chercher mes lances. Et non pas là. Donc, je ne sais pas trop où on va faire le deuxième champ. Il va falloir que je regarde ça. Le champ de lin. Euh, donc, le maillet. Alors... Euh on va reposer la paille on n'a pas besoin voilà la pourriture je vais la ranger là bas bâton on les garde. champignons on va les poser les bépamures on les garde Donc, je vais pouvoir poser le maillet ici le maillet ah non je voulais le garder celui là pour euh l'atelier euh, non pour l'atelier pour la forge donc on a les fameux lingots ok donc là on est bon tout est bon mes lances voilà que je parte pas sans non pas que mais bon on peut se faire attaquer sur le chemin alors euh, les lances on va les équiper on va faire ça on va mettre là est-ce qu'on a de quoi manger Mais je crois que c'est limite hein, euh, ce que j'avais sur moi. Je vais m'empoisonner encore, donc euh, je vais plutôt prendre euh, de la nouvelle nourriture. Je suis lourd. On va faire des, des couteaux avant de partir là-bas. Regardez, donc R, E et F. On va en faire trois, on sera moins lourd. Tout le monde roupille dans le village. Ils sont pas debout. Il y a le cuit des oiseaux. Ok, donc on va aller chercher à manger. Je suis encore lourde. Hein. Mais bon, ça va. On va aller vendre de toute façon. Alors, euh, on va se prendre à manger quelque chose. On va laisser la viande euh, périmée ici. Alors, hop. Euh, ça, on va le laisser là-dedans. Pour éviter de s'empoisonner, bien sûr. Excusez-moi, les champis, On les met là-dedans. Bien qu'on va en ramasser d'autres. Euh, on va se prendre de la nourriture. Là, ici, sous 50. On va prendre celle-là. On prend une dizaine une vingtaine Allez, une vingtaine ok et on va partir euh, vers donc euh, ben, notre euh... on, va, on va boire un petit coup au passage on va partir donc voir dans la mine alors je peux pas courir je suis trop lourd on va partir dans la mine pour voir les nouveaux minéraux et, euh, et après on ira au village. Donc je vous retrouve dès que je suis à la mine. A tout de suite. Alors on se retrouve entre Baranica et Branica, là où il y a la grotte, où j'ai mon stockage. Je vais donc aller prendre dans mon stockage la pioche et on va aller voir ensemble ce qu'il y a donc au niveau de la mine de nouveau. On va prendre la pioche. On, on prendre une seule ça suffit alors je suis un petit peu lourde évidemment donc on va poser les lances penser à et reprendre voilà ensuite euh, hop hop hop hop, hop. qu'est ce que je pourrais poser les champignons euh, la pourriture je la mets là pour le moment pour, pour, pour éviter d'être trop lourd euh, pour aller jusqu'au nouveau village donc on va équiper euh, notre pioche pour voir donc ces fameux nouveaux minerais euh, qu'il y a dans la mine donc euh, on go l'avantage d'avoir un stockage vous l'ai dit hein, à côté de la mine de la grotte plutôt parce que la mine se placera ici hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo alors ici donc voyez gisement de cuivre Alors on va en prendre ok donc on ramasse du cuivre et de la pierre d'accord Là c'est déteint, okay. on transporte trop de choses, donc, on va le poser, il faut vraiment être léger léger hein, parce que comme je vous avais dit la dernière fois avant, on pouvait choisir euh, ce qu'on voulait euh, garder ou pas euh, ça tombait au sol on avait le, le fer, la pierre et le sel qui tombaient. donc on prenait ce qu'on voulait c'était la pierre dont on avait besoin ou pas tandis que là maintenant ça nous donne tout automatiquement donc, on va poser ben, euh, le minerai de cuivre, on va le poser. On va poser le minerai d'étain. Euh, les pierres, on va en profiter pour faire peut-être euh, quelques couteaux euh, d'avance. Comme ça, on les revendra. Alors, REF, tu veux bien Il m'en fait qu'un, le vilain. Okay. tu veux bien me refaire des couteaux Je pense que tu as assez. Ah non, tu n'as plus assez, tu n'as pas assez de bâton. Alors, on va poser donc, les pierres là. On va poser le bâton. On va poser les pierres, histoire d'être moins lourd pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette, dans cette grotte avec ces nouveaux minéraux. Donc, on a vu le minerai d'étain, on a vu le minéral de cuivre. Oui, c'est ça, hein éteint cuivre, je ne sais plus, je viens de la vallée. Donc ils ont quand même mis des couleurs assez différentes, donc là on a l'étain. Donc tant qu'on n'a pas nos mineurs, évidemment c'est à nous d'aller dans la grotte, prendre assez de nourriture, passer un petit moment et puis euh, miner de façon à monter la technologie, de façon à débloquer au plus vite la mine pour pouvoir euh, bah, tout simplement la placer et puis ensuite pouvoir mettre bah, des mineurs qui iront pour nous, ce genre de choses donc là je suis quand même relativement lourde je vais déposer ça dans euh, le stockage je vais aller en courant après sans euh, récolter de minerais là on les a vus hein. le reste c'est de la pierre du fer etc ce qu'on avait avant euh, donc ce que je vais faire je, suis allée, je vais aller voir si la mine a été euh, effectivement énormément agrandie ou pas euh, et puis après on ira directement au village donc là je vais poser tout ça dans mon coffre parce que là je n'avance plus, je suis super lourde et euh, j'espère ne pas oublier avant de partir de prendre mes lances parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a à ce nouveau village, je ne sais pas trop quels prédateurs ils sont donc euh, qu'est-ce que je peux rencontrer sur la route donc euh, que je ne parte pas sans mes euh, lances tête de linotte que je suis ok, donc je vais poser ma ma pioche, on a pu voir euh, donc les minerais donc on va simplement y aller par curiosité maintenant, on a vu les minerais voir exactement dedans qu'est-ce qu'il y a, on va s'équiper euh, on n'a pas pris les lances, comme ça ben, je le fais de suite hop, je prends les lances voilà je vais me les équiper excusez-moi je vais m'équiper les lances ça sera fait hop, voilà Ok, on n'a pas besoin de lance, ni de la, de la hache en pierre, mais bon, Alors là je peux courir. Alors, voyons voir si ces grottes ont été améliorées. Donc ici, il y a quand même euh, pas mal de minerais. Ça, c'est du sel, d'accord. Le sel, le minerai de cuivre. Alors, on pourrait y avoir été 50 fois là-dedans, je peux vous dire que je la connais par cœur. Donc, le sel, le cuivre. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment, vraiment agrandi Il y a quand même pas mal de ressources dedans. Hein, on le voit tout autour, là. Ouais, elles sont... Euh, les, les, les mines sont plus profondes que ce qu'elles étaient. Alors, j'espère... Je souhaite de tout cœur... Ouais, bah, ouais, ils les ont vachement agrandis. Euh, j'espère de tout cœur... Ah, il y a de quoi s'y perdre. Euh, qu'ils n'auront pas l'idée que euh, à y dormir dans la grotte. Voilà, ça sera un petit peu euh, la question en suspens. Ouais, ils l'ont un petit peu agrandi, mais c'est pas de fou non plus. Hein. Euh, voilà, faut pas exagérer non plus. Il y a pas mal de gisements. Bon, il y a le sel, euh, il euh, y a le minerai d'étain, de, de cuivre. Donc, tout va bien. Alors, on va se diriger maintenant. Il y a des quêtes. Je ne vais pas les faire là. Je fais vraiment cet épisode pour qu'on voit ensemble euh, le nouveau village. Donc, euh, un petit peu plus haut à 300 mètres, on va rester sur la route. Je vais vendre peut-être au passage mon couteau histoire d'être plus légère, euh, même si le couteau ne me pèse pas super long. Par contre, j'aurais bien voulu, euh, il faut que j'aille aussi à l'ESNICA acheter euh, des choses euh, parce que qu'elle n'en vend pas. Euh, non. Elles ne vend pas, elle vend vraiment que des, euh, voilà, que des vêtements. Euh, des tiges de lin. Je vais peut-être prendre du, du lin. Non, j'en ai du lin. Euh, C'est des tiges de lin qui manquent. Ouais, on verra, on verra, on verra. On va rien acheter. On va lui vendre, euh, hop, hein, ceci. Et on va aller donc, euh, ce qui est quand même le but, voir euh, ce nouveau village. Alors, donc ce qui veut dire que la map a pas été agrandie. Euh, et qu'on euh, ne sait pas trop ce qui se trouve ici. Hein. Voilà. J'espère qu'ils ne nous ont pas euh, mis euh, des meutes de loups à l'appel. Hein. Donc on va y aller doucement, mais sûrement. On va suivre la route, histoire de voir si on voit des chariots aussi. Sachant que bon, ils popent au niveau des saisons. Donc là, on est au, au deuxième jour de la saison automne. Printemps, je veux dire, pardon, je vais y arriver. Au niveau du printemps, on a passé l'hiver, on a payé nos taxes. Alors, on, on a un PNJ ici, on va peut-être aller lui parler. C'est un du nouveau village, je pense. Bonjour, ah, c'est Walbert. Avez-vous une minute On lui a déjà parlé. Donc lui, il est recrutable, je ne sais plus ce qu'il a euh, comme... Euh, Quoi Il est recrutable. Donc le, le village se trouve à, à 150 mètres à peu près de Branica. Donc à grande... Hop là Je t'avais pas vu toi, sale bête. Mourir. On hein. oh, sait lui qui meurt. Ok. Donc il y a des loups. <rire> il y a des loups dans cette partie euh, de la de la nouvelle map. Hop, on va prendre le plantain. Je pense que ça sera pas. Euh... J'espère qu'il n'y a pas euh, le petit frère pas loin. Hop. On va récupérer notre loup. Donc il y a des loups. Super. Je dirais super. Donc, ici, hop, hein. on va rester sur nos gardes, donc. On a aussi la quête d'unigost à faire. Un loup n'est jamais tout seul, hein, dans la logique. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, t'es où, t'es où, t'es où. Ah Je ne me suis pas soignée. J'ai eu énormément de chance sur ce coup là. Ils sont jamais tout seuls. Hein. Donc euh, toujours se méfier. On va se soigner tout de suite. Parce que on ne sait jamais si le triplé existe. Si maman a fait plusieurs portées. Que je me fasse pas croquer tout de suite. Ce serait évident. Donc on va continuer. On va peut-être arriver à ce fameux village. On reste à l'affût du bruit. Je vois pas du tout d'autres de, de, loups. Ils étaient peut-être que deux, des jumeaux, des jumeaux. Alors, euh, le nouveau village est donc ici. Ok. Alors, il n'est pas, euh, c'est pas un village foufoufou, c'est pas un grand village. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Donc, déjà, il n'est pas fermé par des clôtures. Euh, pour, pour se protéger donc on va aller voir là dedans c'est quoi donc ils ont ici ben, le, la cabane de chasseur on va essayer de piquer il n'y a rien ok ah, vous savez que ça le vol c'est euh, ça fait partie de mon gameplay à moi donc ils ont un énorme champ de, de, de blé ok donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici Alors, évidemment, il fallait que je prenne là où il y a une barrière. Alors, Alors ici, vous avez euh, l'écurie, donc, où on place nos chevaux. Pour, dans les parties avancées, pour ceux qui ne l'ont pas, Là, voilà. Et ici, il faut, faut mettre la nourriture, effectivement, pour les, les chevaux. Et les ânes se placent ici. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre est-ce qu'on a des... Qu'est-ce qu'elle qu qu dit, la dame, là alors, c'est une paysanne. Bonjour étranger, je viens d'arriver dans le coin récemment et je ne connais encore personne ici. Que puis-je faire pour vous bon, On va essayer de monter la diplomatie un petit peu. Bien sûr, de quoi s'agit-il ouais, choisit elle ou choisit-il Désolé, je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je ferai. Qu'est-ce que je ferai pas pour avoir du cerf Si ça vous Désolé, de quoi parlions-nous Avez-vous une minute Fait beau aujourd'hui. Avez-vous une minute Fait beau aujourd'hui. Une minute récemment, je me suis mis à la chasse. Une minute, hop, une minute, hop, elle veut plus parler. Alors, on va regarder par contre si elle est recrutable. Alors, elle a trois en champ et trois en extraction, ce qui n'est pas terrible. À Baran, à, Bra à Baranica, ou Branica, je ne sais plus, euh, sur le trajet, j'ai vu une PNJ avec quatre niveaux 3. Euh, donc, je pense qu'elle elle va vite aller dans le village sans problème. J'ai pas l'impression qu'il y ait un vendeur ici. Donc, là, si on va là, on se fait pas voir. Il n'y a rien. Alors, et c'est ici donc que les ânes se vendraient. Bon, alors, j'en vois pas la queue. Hein. beau tourner en rond le, le, le, je n'ai pas les ânes au niveau du village hein. c'est bizarre ça Alors, est ce qu'il y a des vendeurs déjà ça serait bon à savoir euh... j'ai pas l'impression c'est euh... Ce soit là bas, on va aller parler à... est ce qu'il y aurait des vendeurs là Rajmonde, ah ben Rajmonde est ici donc il est au Nouveau Village, on va aller le voir, parce qu'on le connaît normalement Rajmonde, allez-vous une minute, c'est aujourd vous aujourd'hui, une minute, comment allez-vous, allez, -vous allez -vous une minute, allez -vous une minute, une minute, non, il ne veut plus parler. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que il avait été dit que les ânes se trouvaient donc à ce nouveau village, à qui Et je les vois absolument pas. Peut-être ici. Ça, ça m'étonne. Hein. Bon, allez, du gosse, tu fais un effort, tu sautes. Allez, allez. Euh... Là, euh, je ne sais pas donc les ânes normalement sont ici mais j'ai beau tourner et virer je ne les vois pas donc là c'est une maison donc non je pense pas avoir oublié quelque chose hein. j'ai fait tout le tour hein. ici donc euh, c'est euh, l'écurie la grange en tout cas moi je vois pas les ânes alors ça ça me pose un gros problème si je regarde au niveau de ma map je suis bien à euh... au nouveau village hein? à tutki il ya une petite euh, une petite bâtisse qui est éloignée est ce que ça serait ça on va essayer d'y aller mais bon il me semble qu'on qu est passé par là. Hein. Donc, euh, bon, alors, tu de qui en tout cas Je ne vois pas de vendeur. Il y aurait que Raj. Ce serait donc le village de Rajmonde et de sa famille, hein, puisqu'on nous avait dit que Rajmonde maintenant euh, vivait euh, avec sa famille. Donc, euh, il avait déménagé et qu'il était avec sa famille. Ouais, donc non, le petit truc éloigné, ce n'est pas du tout ça. Donc, ce n'est pas là que sont les ânes. Hein. Hmm. Enfin bon on aura vu le nouveau village Je vais essayer de trouver euh, là euh, où sont les ânes Et euh, je vous récupère tout de suite après Ok donc on se retrouve, on est toujours à Tidki. Je suis donc allée me renseigner. Euh, donc, il faut effectivement, euh, au niveau de Steam, remettre le code de la bêta, etc. Et euh, même si vous êtes déjà en bêta, vous rentrez le code, vous checkez le code. Et euh, vous revenez donc à Tidki. Les ânes vont se trouver ici. D'accord Alors, moi, ils n'apparaissent pas. Euh, on m'a expliqué d'attendre le changement de saison. Peut-être... Ils apparaîtront. J'espère que c'est pas un bug que j'ai dans ma partie qui me pose un problème parce que là, honnêtement, je vous dirai que je vais rager. Voilà. Donc normalement, les ânes sont ici. Alors pour le renseignement, donc c'est dans la nouvelle ville de Titki, vous me direz. Mais en tout cas, moi, ils apparaissent pas. Alors ça m'inquiète un petit peu euh, pour mon gameplay. À voir. Euh, on y retournera au changement de saison. Là, on est au printemps. On verra. Donc ici euh, au niveau des ânes, donc les prix au niveau des ânes, un bébé, le bébé âne coûte 1920 pièces d'argent et l'âne adulte coûte 3200 pièces d'argent. Si on compare aux chevaux euh, qui se trouvent à Lesnica, euh, le cheval d'adulte adulte coûte 9500 pièces, hein, l'âne adulte 3200. Et le poulain coûte 6550 pièces et le bébé âne euh, coûte 3200 pièces. Donc ça peut être une, un, un intervalle à la limite pour ceux qui n'ont pas encore énormément d'argent pour s'acheter euh, le cheval. Ça peut être un bon équilibre de prendre, de prendre un âne pour, euh, ben, pour euh, se déplacer. Bien que je vous le répète apparemment d'après ce qu'on m'a expliqué... Euh, la vitesse des ânes euh, correspondrait à la vitesse de course euh, quand Racimir court, c'est-à-dire ceci. Voilà. Donc le cheval, lui, va beaucoup plus vite. Voilà, donc moi, je rencontre ce problème. J'espère en tout cas qu'à la prochaine saison, euh, on, viendra, on reviendra voir hein, de toute façon euh, ici. J'espère que je n'ai pas un bug dans la partie euh, qui est en train de m'embêter. Parce que, bon, voilà, comme je vous l'avais dit, hein, des ajouts, des fois, ça peut vous planter une partie, vous recommencez de zéro. Euh, donc, euh, moi, bon, là, je suis au bon endroit. C'est bien ici, dans l'écurie, donc, qui est commune aux ânes et euh, aux chevaux, que se trouve normalement, on devrait se trouver ici des ânes et euh, des bébés ânes. Moi, pour l'instant, dans ma partie, je ne le vois pas. On m'a dit d'attendre euh, le changement de saison, comme beaucoup de choses, bien que euh, toutes les nouveautés de la mage, on l'a vu, hein, que ce soit la, la grotte, etc., tout ça euh, est bien en place, pourtant, il n'y que mes ânes qui n'apparaissent pas. J'essaierai de voir euh, au niveau euh, de Steam, ou carrément avec les développeurs, s'il euh, y a une manip à faire ou s'il y a un problème. Et je vous tiendrai au courant, mais on y reviendra de toute façon dessus pour voir euh, à la prochaine saison si les ânes sont là. S'ils ne sont pas là, par contre, eh, ça va poser problème. Donc ici, qu'est-ce qu'on a Nous avons un niveau 3 en champ, un niveau 3 en pêche. Un niveau 3 en extraction, un niveau 3 en champ. Et euh, ici, un niveau 3 en extraction. Donc, c'est pas non plus du ouf, ouf, ouf. Hein voilà. Donc, on a vu un petit peu les nouveautés. On a vu la mine. On n'a pas vu les ânes, puisque là, moi, ils ne m'apparaissent pas. Mais en tout cas, c'est ici qu'ils sont. Ça, c'est sûr et certain. Ne vous inquiétez pas. Donc, sur la map, vous allez « at titki ». Et c'est ici que vous pourrez trouver les ânes. Les, les ânes. Voilà. Tout simplement.